Eh bien bonsoir, ça y est, jeudi, on est déjà mi-novembre, 15 novembre 2018, jeudi 15 novembre 2018, émission radar numéro 65, intitulée Grève généreuse. Donc on a convié à venir euh, à la fois Gaëlle Kirante, des postés du 92, qui sont en grève depuis maintenant euh, plus de 7 mois. Euh, il n'est pas encore là, donc j'espère qu'il qu viendra. Euh, et aussi euh, Georges Louis, euh, militant CGT. Euh, et j'espère aussi qu'il viendra. J'ai laissé à nouveau des messages, mais bon, on, on va voir. Donc, je lance l'émission, comme d'habitude, en parlant de notre émission Radar numéro 42 du jeudi 15 mars 2018, donc intitulée Légitime défiance, ben, elle est toujours portée disparue dans les oubliettes informatiques de l'entreprise Facebook France, voilà. Et donc, je vais directement lancer le sujet. Alors que nous allons dire bonjour à Franck, et eh bien Franck, euh, bonsoir. Donc je vais lancer le sujet, même si nos invités ne sont pas encore là, et euh, situer un petit peu euh, au niveau historique euh, le thème. Donc souvenons-nous, souvenons-nous les euh, 25, 26 et 27 mai 1968, euh, la réunion tripartite entre gouvernement, et patronat et syndicat, ce sont les fameux accords de Grenelle. Euh, donc voici la liste des organisations représentatives euh, figées depuis plus d'un demi-siècle. Euh, la CGT, la CFDT, FO, la CFTC, la CGC, la FEN, le CNPF, donc Conseil national du patronat français, qui deviendra le MEDEF, Mouvement des entreprises de France en 1998. Et il faut se rappeler aussi que le 31 décembre 2000, l'Assemblée Générale euh, du MEDEF prend la décision unilatérale de quitter les organisations paritaires, donc c'est la politique du chantage à l'emploi qui démarre il y a 18 ans par un choix unilatéral. Donc il faut se rappeler que ce choix, il a été initié par le patron de l'époque euh, du MEDEF, M. Ernest-Antoine sellière dont la famille avait Participer à l'invasion et au pillage de l'Algérie aux côtés du roi affairiste Louis-Philippe Ier en juin 1830. C'est important de restituer ces choses-là pour bien comprendre d'où viennent les choses. Et bien sûr il y avait aussi des représentants des petites et moyennes entreprises, mais bon ultra minoritaires donc on cite les PME. C'est toujours plus pratique d'avoir une vue d'ensemble pour comprendre le contexte. Exactement. Donc ça c'est, souvenons-nous, un, ah, parce que en deux, il faut se rappeler, souvenons-nous, en mars 2014, la loi 2014 eh bien, elle crée le 5 mars 2014 le Fonds pour le financement du dialogue social. Vous entendez bien le Fonds pour le financement du dialogue social. Alors, Ce fonds est dirigé par les organisations patronales, et syndicales représentative au niveau national et interprofessionnel. Donc on retombe sur le petit 1, souvenons-nous, les accords de Grenelle de 1968. Donc en 2014, euh, ces gens qui ont été, euh, oui, qui se sont cooptés en 1968, euh, du temps où euh, M. Pompidou euh, gouvernait la France, eh bien, euh, ont décidé en 2014 de s'accorder. De manière légale, euh, des fonds pour le financement du dialogue social. Donc, ça, c'est mon petit 2, en souvenons-nous. Mais attention, souvenons-nous, début 2016, 122,8 millions d'euros sont partagés entre syndicats et patronats via le fonds de financement du dialogue social. Donc, il faut bien voir que début 2016, les syndicats dits représentatifs, donc ceux qui se sont cooptés en 1968, décident de s'allouer 122,8 millions d'euros. Alors, on comprend mieux que, souvenons-nous, en mars 2016, suite à la pétition, « On vaut mieux que ça » contre la loi que l'Union Européenne veut imposer au peuple français en faisant porter le chapeau à Madame Myriam El Khomri. Loi qui sera par la suite appelée « Loi travail » voire « Loi MEDEF » qui consiste principalement à détruire le concept de droit de la hiérarchie des normes. Les négociations locales prenant le pas sur tous les accords paritaires de branches professionnelles rendues caduques instantanément par le décret loi du 18 novembre 2016 ils n'ont pas chômé les gars donc durée du travail, repos, congé, tout cela échappe aux démocratiques négociations paritaires grâce à des règles supplétives applicables en l'absence d'accord donc on voit bien que c'est mis en place euh, entre 68 et 2016, une politique unilatérale qui va permettre à l'État de décider de manière régalienne de la politique sociale. Donc le MEDEF lui-même qui a quitté unilatéralement en 2000 les, les négociations paritaires pour éviter de payer justement des cotisations retraite, les cotisations patronales, eh bien aujourd'hui il continue dans le cadre de cette, cette fausse euh, négociation sociale. Pourquoi Parce que quand on voit qu'il y a un fonds de financement pour le dialogue social, alors que dès 2000, donc 16 ans plus tard, ils ont, ils ont renoncé et ont créé un fonds et ils s'allouent la majorité des dividendes, pareil pour la CGT. Donc il y a une connivence entre le MEDEF et les syndicats dits représentatifs pour, dès début 2016, faire en sorte qu'il n'y ait surtout pas, qu'il n'y ait surtout qu'il ait rien qui permette d'empêcher l'organisation de la déchéance présidentielle. Parce que, qu'est-ce qui se passe Eh bien, souvenons-nous, fin mars 2016, Paluel, les 465 tonnes d'un des quatre générateurs de vapeur du réacteur nucléaire numéro 2 de la centrale normande de Paluel s'effondrent, brisent la, la, la piscine de stockage, euh, cassent le bloc réacteur. C'est-à-dire est HS ce réacteur, 31 mars 2016. La presse, elle nous parle de quoi à ce moment-là Eh bien, elle nous parle de ce que les états-majors politiques et syndicaux ont mis en marche la machine électorale debout, qui nous conduira vers l'élection du candidat du MEDEF en 2017. Depuis, c'est la blitzkrieg asociale, comme exigé par le général Pierre Gattaz, patron du MEDEF, donc dès l'élection de son poulain, avec un mot d'ordre unique, sans équivoque, en quatre lettres. VITE v i T e VITE Depuis le 7 mai 2017, élection du candidat du MEDEF, la destruction systématique des protections sanitaires et sociales et de ce qui reste des services publics s'accélère, euh, comme le traité de Lisbonne l'exige. Suppression de la hiérarchie des normes, c'est l'Union européenne. Disparition des services publics, c'est l'Union européenne. Criminelles pratiques agraires et agroalimentaires, euh, glyphosate et tout ce qui se dit, c'est l'Union européenne. Bon train nucléaire à grande vitesse. C'est l'Union Européenne. Acceptables armes thermonucléaires dans le cadre d'une future armée de l'Union Européenne. C'est bien sûr l'Union Européenne. Refus de la démocratie locale par référendum. Souvenons-nous euh, des Catalans Espagnols. C'est encore et toujours. L'Union européenne. Donc, véritable invitation à tout exploiter. V I T -E, véritable invitation à tout exploiter. Les quatre lettres de vite s'opposent aux quatre mots que craignent tous les états-majors politiques et syndicaux en France depuis mars 2016. Donc, les nuits debout ont été là pour nous enfumer jusqu'à l'élection présidentielle et éviter ces quatre mots qu'ils craignent grève générale. Interprofessionnel, reconductible. Voilà, aux quatre lettres, vite, s'opposent les quatre mots qu'il faut éviter à tout prix. Et c'est pour cela que de l'extrême droite à l'extrême gauche, tous les états-majors, qu'ils soient politiques ou syndicaux, vous invitent à marcher régulièrement, qui un week-end, qui en semaine, par rapport au glyphosate, par rapport au climat, voilà, chacun en ordre... Dans les vacances scolaires, non non, faut arrêter. Non, Pendant les vacances scolaires, on arrête d'ailleurs. nuit debout s'est arrêté pendant, pendant les vacances 2016. Ça a permis au service de propreté de la ville de Paris de faire disparaître tous les hommages qu'il y avait euh, par rapport à la statue de la République, par rapport aux victimes de Charlie Hebdo et autres. Donc on voit bien un État qui est responsable du terrorisme, vu que euh, l'actuel Premier ministre s'est félicité aux Émirats Arabes Unis de l'augmentation du budget de l'armée. La, de la, de donc on est, on est bien là devant une politique euh, belliciste, une blitzkrieg qui est à la fois euh, sociale mais qui est aussi militaire. Donc on comprend mieux que ce sont euh, les militaires qui ont l'oreille euh, du candidat du MEDEF, de M. Euh, Emmanuel Macron. Donc moi, j'ai vu une vidéo justement par rapport aux postiers, par rapport à la répression, parce qu'il faut bien savoir quand même que Gaël Quirante est menacé de licenciement par la direction de la Poste. Euh, on voit qu'ils ont embauché des espèces d'aspirants de, Benalla pour euh, encadrer euh, les, les syndicalistes non-violents. Et à un moment, dans une vidéo, on en voit un qui dit « oui euh, ». Euh, « j'espère que tu cours vite », voilà, donc il reprend peut-être le vide de Pierre Gattaz, mais il menace directement de, de répression physique à un syndicaliste, et donc effectivement, tous ces petits bénins-là, eh bien, ils sont carrément dans la politique du MEDEF, c'est-à-dire que c'est les sévices au personnel des métiers qui recrutent, voilà. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans une politique de répression, mais pas uniquement euh, la répression euh, du pauvre yéménite euh, qui voudrait euh, essayer de, ma de, manger, de manger à sa faim mais on est dans la répression de tous les autochtones et moi en tant que natif de la région parisienne donc je suis un autochtone, c'est-à-dire que l'île de France ne m'appartient pas c'est un territoire auquel j'appartiens mais je suis euh, contraint à, de subir euh, des politiques euh, contre lesquelles je suis totalement impuissant parce que que je sois dans la rue ou que je vote et eh bien les choix qui me sont proposés euh, ne correspondent pas à je dirais ce qui serait mes doléances naturelles et donc à la fois ce soir on peut encore le faire mais à certaines conditions n'oublions pas quand même que Ahmet Altan euh, écrivain turc et journaliste a été condamné à la prison à perpétuité en Turquie que Oleg Sentsov, euh, cinéaste, est emprisonné au goulag arctique de la Bitnanghi, colonie pénitentiaire, c'est-à-dire on ne dit plus goulag, hein, euh, dans la fédération mafieuse de Russie, et il a été arrêté en 2014, condamné en 2015 pour terrorisme, dans un procès bien sûr qu'on pourra qualifier de stalinien, et qui a été qualifié de stalinien d'ailleurs par Amnesty International, mais euh, cet Oleg, eh bien il a fait une grève de la fin de 100 jours et depuis euh, maintenant euh, plus d'un mois, eh bien, on est sans aucune nouvelle de lui. On est sans aucune nouvelle d'un opposant non-violent à la fédération mafieuse de Russie. Alors quand je participe à un rassemblement sur la place de la République samedi dernier contre la venue de, notre, de Donald Trump, de Benjamin Netanyahu et et, il faut bien le dire, normalement de Vladimir Poutine, effectivement, qu'est-ce que je vois Je vois un Donald Trump en espèce de bébé gonflable, gonflé à l'hélium, qui flotte au-dessus de la place de la République, et je ne vois pas l'équivalent au niveau de Vladimir Poutine. Et je trouve ça quand même assez euh, surprenant, pour ne pas dire inquiétant. Après, il y a eu le discours euh, d'un représentant de l'état-major du NPA, nouveau parti anticapitaliste, qui était plus qu'inquiétant, vu qu'au lieu de parler d'Amérique du Sud, il a parlé d'Amérique latine, ce qui fera certainement plaisir à tous les autochtones qui n'ont strictement rien de latin. Et après, il a parlé de, de, de politique internationale, euh, et comme si euh, les peuples étaient directement concernés par les nations, et comme s'il si n'y avait pas, de par le monde, beaucoup de peuples qui subissent leur armée nationale, un petit peu ce qui se passe peut-être actuellement au Brésil, je dis ça comme ça, mais je dis rien. Donc c'est pour ça que pour moi il aurait été important que Gaël Quirante et Georges Louis soient là parce qu'au niveau des doléances, il faut bien comprendre que le syndicalisme aujourd'hui, il n'est pas là pour réclamer du pétrole moins cher à la pompe ou une augmentation de salaire. Il est là pour directement montrer que les revendications sanitaires et sociales euh, qui sont celles des syndicats sont des revendications qui ont directement à voir avec notre cadre de vie, avec l'environnement. Donc on le voit, que ce soit pour Bure, avec la répression immense de tous les opposants à Bure, euh, que ce soit pour le CGO euh, à Strasbourg, où on voit des gendarmes qui se permettent de piétiner et de molester euh, des opposants euh, non-violents et de, et de les blesser on voit bien que cette répression généralisée du militant, soit-il syndicaliste dans le cadre du travail salarié ou simplement militant écologiste, et eh bien elle s'est institutionnalisée. C'est-à-dire qu'on est arrivé dans une espèce de normalité d'un fascisme qui permet aux forces armées, parce que là il s'agit de gendarmes, de s'en prendre à des civils qui ne sont pas armés, et de les contraindre par la violence à se taire et de les intimider physiquement pour qu'ils ne revendiquent pas des, des revendications légitimes par rapport à leur vie et à celle de leurs enfants. Donc il faut bien comprendre que ce qui se passe, bah bien sûr, on va dire, sur le territoire métropolitain, c'est ce qui se passe en pire par exemple en Guyane française. En Guyane française, n'oublions pas, avant la démission de M. Nicolas Hulot, M. Nicolas Hulot a signé pour que le groupe Total puisse euh, forer de manière offshore au large de la Guyane à 2500 mètres de fond. On sait très bien ce qu'il en est de la sécurité de ces forages offshore profonds. Euh, rappelons nous de deep Horizon. Donc, aujourd'hui, on est en train de préparer une catastrophe écologique sur un territoire préempté par l'État-nation français, euh, sur les peuples autochtones, vu que l'État-nation français n'a jamais signé la convention 162 de l'Organisation Internationale du Travail, euh, reconnaissant une existence à ces peuples autochtones. Bah non, ces peuples autochtones, ils sont français, comme, comme M. Kli Benali euh, est américain pour, euh, pour Donald Trump, ce qui leur permet de faire passer... Euh, un oléoduc au milieu des territoires sacrés, de, de saccager euh, des sites archéologiques au, au bulldozer. Donc aujourd'hui, on le voit, les droits des territoires, les droits de la terre et les droits humains et les droits syndicaux sont intimement liés. Donc oui, tenir l'esquimo une heure, Roger Nimot, il va savoir le faire, surtout sur ce thème-là, qui est un thème extrêmement important. La semaine dernière. On a eu Virginie du Pérou qui est venue nous parler pendant dix petites minutes des graves problèmes liés à l'amiante. C'est vrai qu'effectivement, l'amiante en France est interdite de commercialisation. Mais il y a des, des millions de tonnes d'amiante en France dans des bâtiments agricoles ou dans des écoles, dans des habitations sous forme de fibrociment, que ce soit dans les toitures ou dans différents autres matériaux. Et ces matériaux, eh bien comme tous les matériaux, ils s'usent, euh, ils vont être attaqués. Ils euh, s'usent, s'effritent. Ils s'effritent, à partir du moment où ils s'effritent, eh ils libèrent les fibres d'amiante. Et à partir de là, ben, euh, on est tous exposés à, à des risques sanitaires extrêmement graves. Comme elle nous l'a rappelé la dernière fois, il suffit d'une tête d'épingle euh, respirée pour déclencher dans des délais plus ou moins longs. Euh, un cancer qui s'il n'est pas traité de manière adéquate et selon le protocole justement complètement aberrant actuel eh bien euh, vous avez toutes les chances d'y passer donc c'est très grave il s'agit de nos vies et aujourd'hui par rapport au nucléaire à l'état des installations nucléaires en france il faut bien voir que si aujourd'hui il y a 17 réacteurs nucléaires en france qui sont à l'arrêt c'est parce que les premiers qui sont inquiets ce sont les ingénieurs d'EDF, de bien sûr. Ces réacteurs ont été conçus à l'origine par des scientifiques et des ingénieurs américains qui les ont conçus pour une durée de vie de 30 ans. Et ces réacteurs, comme on l'a fait au Japon d'ailleurs pour les réacteurs de Fukushima, eh bien on dit 40, 50, 60 ans. Et c'est impossible, c'est impossible techniquement de, que, cela, que cela se fasse, pourquoi Parce que les rayonnements neutroniques sur des durées en, qui se comptent en décennies euh, attaquent la structure cristallographique des aciers spéciaux que ce soit euh, des conduites du circuit euh, primaire ou secondaire ou de la cuve qui fait que les propriétés mécaniques de ces aciers sont modifiées et donc petit à petit ces cuves vont devenir poreuses et elles vont devenir moins résistantes à la pression. Et n'oublions pas que là, on a des pressions qui peuvent être entre 70 à 300 bar. Euh, on a des températures de plus de 300 degrés. Donc on est, pas, on, est, on, est, on est dans des choses qui sont à la limite des technologies. Et quand on pousse la technologie au-delà de ses limites, et surtout quand on les pousse dans, dans, dans, des, dans un domaine où, de conception, ça n'a pas été prévu, et eh bien, on court naturellement à la catastrophe. Et donc, vite, après moi le déluge, continuons à faire des profits. Cette, cette politique nous mène droit dans le mur. Quand on voit qu'il y a, y a des, des, des personnes qui dénoncent des firmes pharmaceutiques qui ont distribué une molécule qui fait que de plus de 30 000 enfants, il y en a qui sont nés sans bras, il y, y en a qui, qui ont des problèmes de retard mentaux graves, et, et bien ces personnes sont licenciées. Ces personnes sont licenciées. Et ce sont des personnes qui ont mis le doigt sur un scandale sanitaire et social. Et que fait-on aujourd'hui dans, dans, dans cette France, euh, dans cette dictature constitutionnelle de la Ve République, dans cette dictature militaro-industrielle nucléarisée eh bien, on va criminaliser les personnes qui vont informer et dénoncer des choses totalement inacceptables. C'est très grave. C'est très grave. Moi, je le dis, sanofi saint labo doit répondre de, de ces crimes et ces personnes, on n'a pas le droit de les licencier, on n'en a pas le droit, et donc j'appelle réellement une grande mobilisation. Toutes les personnes. une question Oui. Toi. Derrière toi, il y a une affiche, il y a deux mots qui m'interpellent, c'est ce que tu veux dire, tu parles d'emploi, tu parles de. tu peux nous expliquer, nos emplois ne valent pas leur vie Alors, nos emplois ne valent pas leur vie nos emplois, déjà, je, je, je, vais, je vais critiquer ce que j'ai écrit. Je devrais écrire l'emploi ne vaut pas la vie. Aujourd'hui, à travers les communes, comités économiques et sociaux mis en place par décret-loi, euh, par décret l'ignoble euh, gouvernement Macron, eh bien, on a fait disparaître les CHSCT. Et c'est pour ça que j'aurais aimé que Georges Louis soit là, ainsi que Gaël Quirante. Donc par décret loi, hein. euh, là les, les députés potiches euh, fussent-ils insoumis au Rassemblement national, hein. ils peuvent se mettre un doigt dans le derrière, euh, euh, ils n'ont rien à dire, hein. d'ailleurs ils disent rien. D'ailleurs quand, quand Jamal Khashoggi, euh, le journaliste, est assassiné de manière tarantinesque euh, au consulat d'Arabie Saoudite euh, en Turquie, ils ferment leur petite bouche et, et à l'Assemblée nationale, je crois que l'association d'amitié France-Arabie Saoudite n'a pas été dissoute, non. Aucun des contrats d'armement passés avec l'Arabie Saoudite n'a été dénoncé, non, aucun, et l'ambassadeur d'Arabie Saoudite en France, non, on ne lui a pas demandé de prendre ses clics et ses claques et de rentrer dans son charmant royaume. Donc voilà, Donc, il faut bien remettre les gens à leur place, ce qu'ils sont, il y a ce qu'ils disent et il y a ce qu'ils font. Et actuellement, strictement, rien n'est fait pour condamner sévèrement les entreprises qui commercent avec euh, l'immonde dictature d'Arabie Saoudite qui contrevient, qui contrevient au droit international, non seulement en condamnant à mort des jeunes pour des faits qu'ils auraient, qu auraient commis, étant mineurs, étant mineurs, ça c'est une certitude. Donc il a interdit. c'est-à-dire Ils auraient tué sauvagement. Je ne sais pas, par exemple, ils auraient pris un journaliste et ils l'auraient découpé vivant. Mais là, on aurait retrouvé le corps. Hein. Donc. Euh tu vois, euh... Donc ils ont fait ça, ils ont 15 ans, ils prennent un journaliste, ils le découpent vivant, on retrouve le corps. Eh bien, ils ont 15 ans, dans le droit international, on n'a pas le droit de les condamner à mort. On peut les condamner à de la prison à vie, voilà. Chacun pense ce qu'il veut de la prison, moi j'ai mon avis, je vais le garder. Par contre, sur la peine de mort, je suis pour l'abolition définitive et universelle de la peine de mort pour une raison extrêmement simple. Toutes les personnes qui se sont intéressées à la peine de mort finissent par comprendre qu'au-delà de la position morale, qui peut être confessionnelle ou même laïque, et même voilà, athée, qui pourrait considérer que la peine de mort n'est pas une peine, vu qu'elle n'est pas réversible, eh bien il y a un autre phénomène qui se produit, c'est quand on analyse les statistiques de tous les pays qui ont aboli la peine de mort, eh bien on constate que les crimes de sang baissent de manière drastique après cette abolition. Pourquoi eh bien, c'est très simple. L'explication est très simple. Si vous rétablissez la peine de mort, quelqu'un tue, euh, il, y a, il fuit, il est en fuite, vous envoyez la, les gendarmes et la police derrière lui. Quelle va être sa réaction Il sait que s'il est arrêté, il va être euh, tué. Donc, il va avoir tendance à s'armer et à tirer sur les gens qui voudront arrêter. Et donc, il y a une augmentation. Du cri, des crimes de sang. C'est ce que j'appelle l'effet pervers de la radicalisation. Et aujourd'hui, cette radicalisation, on est en train de nous la jouer. Quand je parlais tout à l'heure des armes thermonucléaires françaises, parce qu'aujourd'hui on parle de créer une armée de l'Union européenne, méfions-nous. Moi, depuis 2002, donc depuis 16 ans, je jeûne quatre jours à l'eau tous les ans, du 6 au 9 août, donc entre les dates du bombardement, à l'uranium, d'Hiroshima et du bombardement au plutonium de Nagasaki, des bombes atomiques, des bombes nucléaires, pas des bombes thermonucléaires, donc des bombes... J'ai croisé du monde depuis son Oui, j'ai croisé du monde. J'ai eu la chance d'ailleurs en 2002 de croiser Madame Solange Fernet, dont c'était malheureusement le dernier jeune, parce que elle commençait déjà à avoir les contre physiques de tous ses déplacements sur des territoires contaminés. Parce que cette dame a beaucoup donné pour les autres et, et bien comme tous les gens qui donnent beaucoup aux autres, elle a fini par, euh, par récolter de mauvaises choses pour elle et, et c'est pour ça qu'elle est, qu est morte en, en 2006, voilà, elle est morte le 11 septembre 2006 et ce 11 septembre là je lui ai dit, dit une émission que j'avais faite et que j'avais introduit en disant 11 septembre 2006. Comme tous les jours, 100 000 personnes vont mourir de faim. C'est très important. Aujourd'hui, il y a la Croix-Rouge, il y a tout plein d'organismes qui vous demandent de donner de l'argent pour euh, parce qu'il y a une famine au Yémen. Et moi je dis non, ne donnez pas d'argent. Dites, dites à Nexter, dites, dites à Dassault, dites à tous les gens qui vendent des obus, qui vendent des avions, qui vendent des hélicoptères, qui vendent des canons. Euh, dites à ces gens-là de donner l'argent, les bénéfices qu'ils ont fait avec ces ventes d'armes euh, au Yémen. Parce que ces ventes-là certes, à, bon, à bombarder de pauvres gens. Quand, si demain, on bombarde Paris, je m'en fous de qui bombardera Paris. Par contre, je serais très intéressé de savoir quels vont être les marchands d'armes qui fourniront les bombes. Et c'est à ces gens-là qu'il faut demander des comptes. Donc, on le voit aujourd'hui. Exactement. À qui profite le crime Et puis la définition de la guerre. La guerre, elle est définie par les militaires. Et qu'est-ce que disent les militaires à travers les dictionnaires Ils disent la guerre... Eh bien, non, ils définissent la paix, parce que c'est les guerriers qui définissent la paix. Et ils disent la, guerre, la paix, c'est l'espace entre deux guerres. L'espace entre deux guerres, non Jaurès parlait de la grande paix universelle. La grande paix universelle, justement, elle ne peut pas être l'espace entre deux guerres. La paix, ce n'est pas l'absence de, de, de faits guerriers. Ce n'est pas du tout ça. La paix, ce n'est pas ça. Ça, c'est la paix des forts, c'est la Pax Romana, c'est cette paix illusoire, c'est la paix des trente glorieuses. Celle-là, c'est une paix qui se fait sur le martyr des autres. Et aujourd'hui, nous on a eu les attentats de Charlie Hebdo, on a eu les attentats à Nice. mais à quoi ils sont liés Mais ben, Ils sont liés à la famine au Yémen, aux excellentes ventes d'armes françaises. Ce sont des morts collatérales. Et donc tant qu'on ne dénonce pas les responsables de ces, corps, de ces morts collatérales, on ne dénonce rien. Et aujourd'hui, j'aurais aimé justement être, être avec des responsables syndicaux pour que, au delà de, de leurs revendications qui sont légitimes, parce que les revendications des militants et de la base sont toujours légitimes, qu'il convienne avec moi que les états-majors politiques et syndicaux depuis des décennies sont complices d'une politique nationale-nationaliste, néocolonialiste et guerrière, qui effectivement a fait les beaux jours de la France. Et que, en grande partie, ce que le MEDEF aime appeler les « acquis sociaux », de tous les gens qui aujourd'hui disent « Oh non, moi je vais pas faire grève parce que si je fais grève, bah ça va me coûter de l'argent et je ne vais pas cotiser un trimestre et donc je vais perdre sur ma retraite. » Tous ces gens-là, ils considèrent qu'en restant les deux fesses dans le coton et en laissant les autres, en poussant les autres, « Allez, vas-y, va faire grève. » Eh bien, ils profitent de ce que nos aïeux ont lutté. Et eux, ils ne luttent jamais. Et ils dénoncent, bien sûr... Et ils disent mais ça sert à rien de faire grève. À quoi ça sert Bien sûr, si les gens n'avaient pas fait grève, vous n'auriez pas de retraite. Voilà. Et ce qu'on est en train de vous retirer aujourd'hui, eh bien on vous le retire tout simplement parce que vous n'avez pas le courage de lutter pour ce qui est à vous. Voilà. Et donc ce que vous perdez, vous le perdez parce que vous êtes lâche. Et moi j'aurais aimé. C'est peut-être même pire que de la lâcheté. C'est de, de la lâcheté. Moi, je, je vois les choses bien pires. Eh bien, Continue. je vais te passer la parole. Toi, tu parles de lutte. Moi, j'estime je, moi, que c'est plus qu'une lutte. C'est des combats. On en a pro, tous profité. Maintenant, toi, tu parles de lâcheté parce que personne... Enfin, personne. On n'arrive pas à re, retenir euh, les forces euh, de l'État contre, euh, contre nous. Donc, moralité, qu'est-ce qui nous arrive On perd... Euh, on nous attaque sur la sécurité sociale, on nous attaque sur le travail, tu l'as dit tout à l'heure avec le CHSCT, on nous attaque sur tous les fronts. mais moi le point de départ, pour moi je considère que notre vie elle est volée depuis plusieurs générations par ce putain de monde, excuse-moi, mais euh, du travail. Et qui c'est qui vole nos vies À mon avis, c'est le monde industriel. Les industries derrière des lobbies, qui pilotent des gouvernements. Et nous, comme des marionnettes, on suit une direction qu'on nous a demandé de suivre depuis plusieurs générations euh, en espérant de temps en temps avoir une petite bête au passage. Voilà, ça c'est mon point de vue. Alors, ce que, ce, que tu, ce que tu viens de dire là, effectivement, c'est un des points importants sur lequel j'aurais aimé que, que débattent euh, nos invités et on va rejoindre on va rejoindre on va rejoindre cela effectivement il euh, y, y a des penseurs comme euh, François Partant tu vois sur ton panneau il y a tout ce qu'il faut voilà joli nucléaire c'est une provocation oui. OGM c'en c'est encore une autre pesticides c'en est encore une amiante c'en est encore une il n'y a que de ça, que des provocations contre nos vies. Et pas uniquement contre nos vies, c'est-à-dire que moi. Et celle. Moi, les, les, moi, ce qui, ce qui m'a choqué, c'est ce que pendant cette, euh, ces déchéances pestilentielles, parce que c'est comme ça que j'ai appelé les échéances présidentielles, c'est pas pour rien que je les ai appelées les déchéances pestilentielles, c'était extrêmement nauséabond, et d'ailleurs, j'ai été privé de liberté d'expression sur les réseaux sociaux euh, durant toute cette période, parce que justement, je, je donnais un son de cloche qui ne plaisait pas de l'extrême gauche à l'extrême droite, parce que ce que ces de gens... Façon, Roger, moi je te coupe, on n'est pas là pour plaire. Non, ben certainement pas, parce que déjà, pour plaire, et déjà, si je me présentais à une élection, je voudrais effectivement avoir l'assentiment de beaucoup de gens. Et donc mon discours, pour avoir des voix, ne pourrait pas être un discours de vérité. Parce que le discours de vérité, c'est un discours qui te rend ultra minoritaire. Parce que le discours de vérité, c'est de dire que nous vivons très largement au-dessus de nos véritables moyens en France, et que si nous vivons largement au-dessus de nos moyens, c'est parce que nous pillons d'autres pays. C'est la misère de l'Afrique qui fait la prospérité de certains européens. Je dis bien de certains. C'est-à-dire que je ne parle pas. Il y a des Français, effectivement, dans la rue. Mais quand je vois l'extrême droite qui ose argumenter que euh, la misère du réfugié est une misère moindre que la misère du du, du, du du français, eh bien ça, c'est, je trouve ça proprement scandaleux. C'est ignoble, si ignoble, on parle de misère, on parle de gens qui fuient des guerres, qui fuient des guerres, des gens qui ont perdu parfois leurs femmes, leurs enfants, leurs grands-parents, leurs parents, leur métier, leur vie, une main, un bras, qui, qui, qui... Qui affrontent de terribles dangers pour quitter leur pays, pour quitter leur terre natale, leur culture. Parce qu'il s'agit d'une question de vie ou de mort, parce que chez eux s'ils ouvrent le quart du huitième de la bouche pour dire le vingtième de ce que je suis en train de dire aujourd'hui, mais ils sont directement assassinés. S'ils ont le malheur d'être homosexuels, ils sont pendus. Donc aujourd'hui on renvoie on renvoie dans des charters des gens et on sait que lorsqu'ils vont arriver à destination, ils vont être au mieux mis en prison et bien après torturés et souvent condamnés à mort. C'est ignoble. Comme, euh, parce qu'il a un téléphone, il est condamné C'est comme c'est exactement la même chose que lorsqu'il y avait des rafles sur les juifs en France pendant l'occupation eh bien, on envoyait des enfants en, en camp de la mort et des hommes, alors parce qu'ils étaient gitans, parce qu'ils étaient juifs, parce qu'ils étaient communistes, parce qu'ils étaient opposants, eh bien, on pouvait disposer de leur vie. Voilà, et donc, aujourd'hui, il n'y a pas à créer euh, de différentiel, c'est exactement la même chose. Et donc, les justes que l'on admire, et on a raison d'admirer ces gens, qui ont pris le, le risque sur leur vie et la vie de leur famille, ouais, ouais, ouais, d'héberger chez eux des gens persécutés ouais, et, et vouer une mort euh, ignominieuse. C'est juste. C'est du courage, c'est du courage, et c'est là où on arrive à la notion de lâcheté et de courage. Le courage politique. J'en ai déjà parlé, mais les états-majors politique du rassemblement national qui appelle le 17, oh, on veut du pétrole moins cher, ils vont faire ça le samedi puis le dimanche ils vont aller euh, ils vont aller manifester pour le climat avec euh, les insoumis. Alors attends, moi ma perception est un peu oui. différente. Oui mais vas-y. Le 17, de ce que j'ai perçu, en fait c'est un ras-le-bol euh, éparpillé chez tout le monde, euh, sur, sur, sur tout le territoire. Pourquoi Parce qu'on est attaqué sur tous les fronts. Alors peut-être que c'est un levier, peut-être que ça va bah, ouvrir quelque chose, je n'en sais rien. Mais ce qui est important, c'est que ça, ça devient compliqué puisqu'il n'y a pas de leader, il n'y a pas d'organisateur. C'est tout un chacun qui a décidé de bloquer le pays par rapport à la taxe pétrolière. Voilà. Alors, je vais répondre très clairement par rapport à ça. C'est qu'il y a eu des marches pour le climat euh, où on présente les zigotos qui organisent ça. Euh, c'est un peu la même chose que le, que le mouvement Bonsoir Bruno. C'est un peu la même chose que le mouvement des, des coquelicots. C'est-à-dire qu'il euh, s'agit d'une instrumentalisation électorale. Tu comprends bien que bloquer un pays un samedi, pas un jour ouvrable, euh, c'est très loin de l'esprit de la grève générale interprofessionnelle reconductible. Et qu'aujourd'hui, la seule chose qui peut faire plier le patronat et donc les industriels, ceux qui sont responsables des OGM, de la surpêche, des pesticides, euh, comme l'est l'Union européenne, pour lesquels les fameux copricots vont appeler à voter mobilisez-vous en mai 2019 pour éviter la montée de l'extrême droite et les pesticides, alors que ce sont ces gens-là qui sont même pas députés, qui ne sont même pas européens parce que l'Union Européenne, c'est pas l'Europe et c'est un député écrit les lois alors que ce sont les, les commissaires législateurs nommés par les gouvernements qui écrivent les lois. Et donc ces gens-là, on a, on a le glyphosate qui nous a imposé par, par, ces, par cet empire euh, industriel, euh, qui espèrent devenir militaro industriels justement avec une armée européenne et bien ce sont ces gens là qui s'imposent contre le choix référendaire des français du 29 mai 2005 et de l'extrême gauche à l'extrême droite ils ont tous des listes pour aller en croquer parce qu'en fin de compte s'ils si appuient sur des boutons pour euh, re, re... Rebooter les lois que des lobbyistes leur imposent à travers les commissaires, mais ces gens-là, ils, ils gagnent bien, ça, ça paye. Et le parti qui a, qu a un représentant, c'est bon, ça fait de l'argent qui rentre. On est exactement dans, dans la même chose que, que ce fameux fonds. Voilà, le fonds de financement du dialogue social. Fonds de financement du dialogue social. Qu'est-ce qu'il en est du dialogue social aujourd'hui Hein Qu'est-ce qu'il en est du dialogue social aujourd'hui il, il en est à concurrence des 122,8 millions d'euros qui se sont distribués entre eux, entre états-majors politiques, états-majors syndicaux, voilà. et, et surtout entre états-majors agréés, parce qu'aujourd'hui, Sud solidaire, il a touché la portion congrue, alors que solidaire commence à représenter dans, dans certains secteurs une majorité donc moi effectivement j'aurais aimé qu'il y ait des gens d'Intergard, des cheminots parce qu'on ouais. est vraiment là dans un problème de fond, c'est-à-dire que aujourd'hui, les politiques d'entreprises qui ne sont plus des entreprises publiques, qui sont des épiques, des établissements publics à intérêt, intérêt commercial. Donc, on, on voit bien, mais c'est la même chose que ce que je disais tout à l'heure par rapport. Est -à au.. est censé souvenir. L'économique prime sur le social. Et, et carrément, le sanitaire disparaît. Conseil économique et social, économique devant social, et sanitaire est disparu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui. on... Le, le, le samedi, il y a quand même de l'activité en France. Je vais t'expliquer. mais Je vais t'expliquer. Oui, mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais bien Mais bien sûr. Mais tu crois que les urgences vont s'arrêter. Il est important que les urgences continuent les urgentistes vont continuer. Un médecin ne laisse pas mourir quelqu'un parce qu'il y a un mouvement de blocage. Donc il faut bien comprendre qu'il n'y a que la grève euh, générale interprofessionnelle reconductible qui peut représenter euh, euh, une menace pour le grand patronat. Pour le grand patronat. C'est-à-dire ces gens-là, la grève perlée qui a eu lieu hein, jusqu'au jusqu mois de juin, euh, euh, non, euh, oui, c'était ça. Euh, mars, avril, mai, non jusqu'au mois de mai. Après, bon, il y avait les vacances, <rire> fallait s'arrêter. C'est exactement ça qu'on vient tout à fait au MEDEF parce que les jours étaient bien établis et donc quand tu veux euh, t'achalenter par exemple Rexel qui déprend du groupe Bolloré, euh, s'il a un train euh, qu'il envoie vers un port qu'il pour envoyer vers les ports qu'il possède en Afrique euh, pour des voitures ou de l'électroménager, ben il sait que tel jour c'est le jour où les trains vont pas marcher et puis ben il reporte et puis... Donc ça, ça, je pense aussi aux commerces qui vont pas être alimentés ce jour-là. Mais ça, oui, mais c'est rien, ça représente rien. Et les commerces, et les commerces impactés vont être surtout les petites et moyennes entreprises, les petits commerçants. Et au contraire, intermarché, voilà. Non, mais la grande distribution, elle s'en fout. Un samedi, pour elle, c'est peanuts. Moi, je dirais, cette grève, elle profite à qui Elle profite au gouvernement d'Emmanuel Macron. Mais je vais aussi le répéter, c'est que du pétrole pas cher. C'est-à-dire que s'il y a la pompe. En retirant les taxes, on arrivait à, à diviser facilement le, le, le prix par deux. et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le type qui est dans l'esclavage salarial et qui dépense entre 80 à 120 euros par mois de carburant... fait une belle affiche avec le Voilà, pour se, rendre, pour se rendre à son travail, eh bien, il paiera 40 ou 60 euros. Mais ça ne changera rien pour lui de, de toujours être à la merci d'un patron qui du jour au lendemain peut le licencier parce que effectivement on a, on a assoupli la séparabilité Non, on est là C'est un petit peu comme le prix de la cigarette augmente. est-ce que ça empêche les fumeurs de... du tout du tout ouais. et c est, c est, il faut bien voir que par rapport à une addiction ou par rapport à une société qui est prévue pour la voiture tous les gens qui vivent en province et qui sont à 30 km de leur travail quand il neige, quand il pleut, tu crois qu'ils vont prendre leur vélo Non Ils prennent leur scooter, leur mobilette ou leur voiture quand ils en ont une Donc, donc effectivement que ça a un retentissement mais. Si on veut changer si on veut changer, si on veut changer, quelque chose, c'est la fiscalité qu'il faut changer. Et pour changer la fiscalité, il faut changer le gouvernement. Aujourd'hui, quel est l'homme quel est politique qui dit « je ne veux plus de TVA » Il ne peut pas, parce que la TVA est définie au niveau de l'Union Européenne. Donc il doit dire d'abord « nous quittons cette Union Européenne » que les Français ont refusée par référendum. Et le commissaire politique, est-ce qu'il peut le dire, lui ?« Je ne veux plus de TVA ». Mais bien sûr qu'il ne faut plus la TVA, il faut la disparition de la TVA. La TVA est un impôt injuste, c'est un impôt sur la consommation. Ça veut dire que les familles les plus pauvres qui ont de nombreux enfants, c'est eux qui payent le plus proportionnellement à leurs revenus que les riches. T'as beau être riche, tu vas pas manger deux tonnes de pommes de terre par semaine. Voilà. Donc, par contre, une famille pauvre, effectivement, du riz et de la patate, ils vont en ils vont manger par semaine, et de la TVA, ils vont en payer. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui, qu qui peut relancer les, les, les petits commerces Qu'est-ce qui peut relancer les petites et moyennes entreprises C'est justement une disparition de la TVA. Mais il faut aussi abolir le salariat pour faire en sorte que ce qui s'est passé depuis 30 ans, c'est-à-dire que la part des revenus salariés sur la part des, de, de, de la richesse produite, au lieu d'être réduite, augmente. Et là, j'ai notre ami euh, Pierre Mérechkov qui arrive et je vais lui laisser le micro avec euh, grand plaisir parce qu'il va venir nous lire un petit texte. En plus, il arrive à 21h13 alors qu'il avait dit 21h. Tiens, assieds toi Pierre. Euh, bienvenue, je te bien, laisse le micro tout de suite. Si si, Il va se chauffer, se chauffer la voix. Donc il, il est venu pour nous lire un petit texte. Et donc, euh, comme tu peux le constater, malheureusement, euh, à la fois je, euh, Georges Louis et, euh, et. là. Oui. Et euh, notre ami Gaël qui rentre, visiblement, ils ont eu un empêchement. Et puis ils ont eu l'empêchement aussi de ne pas pouvoir nous prévenir. Donc euh, peut-être que effectivement euh, euh, l'émission dérange parce que. On n'était pas sur, sur l'émission plan-plan, on, on veut des sous, on veut du pétrole moins cher et des conneries dans ce genre-là. On, on était vraiment à se poser les vraies questions, cest l'abolition du salariat, euh, euh, une vraie politique de revenus, euh, foutre en l'air euh, les gouvernements et, et les chefs. Et c'est important parce que c'est ce qui se passe actuellement. Il y a une majorité de gens qui ont parfaitement compris qu'ils doivent euh, décider d'eux-mêmes de leur destin sans par l'intermédiaire d'état-major, fût-il euh, syndicaux ou politiques. Voilà, donc pour moi, quand je vois des films de Pierre Merechkovski, et que je vois Pierre Merechkovski avoir pour revendication « nous voulons du chômage, nous voulons du chômage euh, », il faut bien voir qu'il ne s'agit pas là d'une de, demande absurde. Les demandeurs du chômage, euh, sont carrément tous les gens qui augmentent la productivité. Effectivement, le chômage est une excellente chose car le, la productivité industrielle augmente sans arrêt. Donc on ne peut pas salarier des gens et ne rien foutre. On préfère payer des robots. Et donc, nous voulons du chômage, effectivement. C'est un qui fabrique des revenus. Exactement. À partir de là, la revendication, nous voulons du chômage, remet, remet en cause la société par sa base. Et c'est en ce sens qu'elle est révolutionnaire, parce qu'elle elle dit simplement qu'aujourd'hui, on ne doit plus être dans une politique salariale, mais dans une politique de revenus. Et donc, je vais passer la parole à Pierre Merechkovski qui n'est pas prêt pour qu'il nous lise son texte, qu'il ne veut pas lire vu qu'il n'est pas prêt. Mais ça m'empêche pas de te passer le micro. Bien. Voilà, et en plus ouais. ils ont des choses à dire. Ça, Tiens Bruno, prends bien. le micro, tu, prends tu, le micro, tu, tu ah, ouais. voilà. Écoute, Pierre Chérie, oui. ça ne m'ennuie pas de te filmer, mais bon, tu me passes euh, oui. la, là, la caméra. Ce qu'il ce qu faut... ce qu faudrait, c'est que tu, que tu ne filmes pas Roger et moi, que tu filmes que juste ça. Ça Oui. C'est mais mais pas ça qui parle, mais bon, si tu veux. Là, oui. Tu filmes ça, voilà, ou le décor. Ok Et Tu veux pas quoi, Non, non, non, surtout pas. Et par Michel, personne. Que, que ça. Attends, j'appuie quoi là le Ah, pardon, ouais, pardon. Ah, tu l'as pas Attends, excuse moi. Le rouge Oui, vas-y, vas-y. Euh, Excuse-moi, Pierre, tu veux pas que je te fille Ah, merde. C'est tu vois. fais ce que tu veux. Là. Non, <rire> je peux Je Bien. Salut Pierre quand On commence parce que c'est le pire s'affaîcher. T'as eu le micro C'était la saison, c'était la saison. C'était la saison, c'était la saison. C'était la saison, c'était la C'est bien parce que là on voit bien c'est du direct. Je te passe quand même l'esquimau pour avoir la super numérique. Non, mais je ne veux pas de je euh, avant. D'accord. On parle pas, il qui parle parce qu'après, c'est un rien en faire. Alors, le le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 tout autour du supermarché, afin que d'autres tunnels ne soient pas creusés et dans le lac naîtront les poissons et l'air du poisson succédera à l'air atomique. Eh bien, personnellement, je te remercie Pierre, Merci, Pierre. Euh, pour, pour ce texte merveilleux qui préfigure exactement ce que nous vivons aujourd'hui, euh, la non-maîtrise de rien par personne, ce qui n'est pas tout à fait une mauvaise chose. Et donc, qu'est-ce qu'il me reste à dire Il me reste peut-être à vous dire euh, à la semaine prochaine, à jeudi prochain.